Bonjour à tous, je suis avec Hélène Tassas avec grand grand grand plaisir. Euh, euh, je vais pouvoir Poser des questions à Hélène pour savoir comment elle a évolué. On va pouvoir découvrir ensemble son parcours, même si je le connais parce qu'on a travaillé ensemble. Il y a toujours quelques petites pépites. Et puis Hélène, tu es, es tellement forte en storytelling que je suis sûr qu'on va, on va rigoler un peu ensemble. Donc Hélène, raconte-nous un peu rapidement ton parcours au tout début euh, des bancs de l'école euh, jusqu'à ton lancement d'activité et comment tu es passé euh, à un business à six chiffres dans l'accompagnement. Dans Ça te va Yes, carrément. Cool. Avec Me plaisir. C'est toi, Hélène Yes, donc du coup, je m'appelle Hélène. Euh, j'ai 31 ans aujourd'hui, ouais, c'est ça. Euh, déjà, déjà. Ah euh... ouais. <rire> ouais quelle fois, tu sais quelle fois, à partir d'un certain âge, tu comptes plus tu sais, temps. Tu... Ouais, j'ai la trentaine, quoi. <rire> c'est ça. Ouais. Donc, euh, du coup, euh, qu'est-ce que j'ai fait en termes d'études Donc, moi, à la base, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était art plastique, design, etc. Et puis, je me suis vite rendu compte que je n'avais pas autant de talent euh, que mes petits potes. Et donc, c'est là où, en fait, j'ai eu des profs qui m'ont aiguillé en me disant, bah, « Écoute, visiblement, le talent, ce n'est pas ça. Mais par contre, tu as de la créativité, tu as des idées. Et bien, pourquoi tu ne ferais pas du marketing ?» Et donc, c'est comme ça, finalement, qu'après le lycée, je me suis tournée vers le marketing, vers un cursus école de commerce. Et euh, pour avoir en fait simplement bah, des gens dans mon équipe qui faisaient mieux que moi mes idées. En gros, c'était un petit peu ça le concept. Et euh, finalement, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué quand on avait fait un parcours en art plastique de rentrer en école de commerce. Et là, je commencé à avoir pas mal de personnes qui ont essayé de me décourager. Et puis, à chaque fois, je chantais juste que si je travaillais deux fois plus que les autres, bah, ça allait le faire. Donc, j'avais tous mes profs qui me disaient Mais genre, tu t'es perdu, t'as rien à faire là. On était deux à avoir fait elle dans la promo, tu vois, il y avait 120 personnes. La deuxième, elle retapait. Donc, tu vois l'ambiance. Euh, c'était juste euh, catastrophique mais bon je me suis dit c'est pas grave tu vas travailler deux fois plus que les autres et ça va le faire et au final je me rendais compte que ne pas écouter les gens, ça fonctionnait et je suis devenue addict à ça en fait, juste à ce que plus tu me mets des bâtons dans les roues et plus j'arrive à te prouver qu'en fait c'était possible et ça ne m'a jamais lâché en fait à partir de ce moment-là donc après mon baccal, on m'a dit c'est pas possible de faire du commerce, bah, je suis rentrée en cursus commerce après on m'a dit c'est pas possible de trouver un job en marketing et finalement bah, j'ai vu que j'arrivais quand même à le trouver et donc petit à petit ça ça a fait son chemin en me disant bah, en fait vraiment les autres projettent finalement tout le temps leur peur leurs angoisses, leurs propres échecs sur toi mais si toi tu arrives à mettre ça de côté et à finalement travailler sur toi et et parfois deux fois plus que le reste des gens qui avaient d'autres aptitudes ou en tout cas qui avaient peut-être choisi des voix plus classiques à la base, toi en tant qu'atypique bah, va falloir un petit peu plus te redresser les manches, mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et donc déjà, j'avais commencé, je pense, à avoir ce mindset un petit peu euh, « go getter » qui est prête à, à défoncer des portes euh, quand tu vois que ça, que ça va être compliqué. Et, euh, et surtout, bah, je rentrais dans un secteur qui était donc le marketing produit, donc tout ce qui était développement produit dans le luxe, qui était le secteur que toutes les nanas voulaient absolument faire. Et je me rendais bien compte là en entretien qu'il euh, bah, fallait être meilleur que les autres. Et donc, il fallait savoir se vendre Et je me suis dit, si je me bats avec les mêmes armes que tout le monde, ça ne va pas le faire je voyais que tout ce qu'on nous avait appris en école de commerce sur les entretiens finalement ça bah, ça fonctionnait pas des masses parce que les mecs qui t'apprennent ça eux-mêmes ils n'ont pas passé un entretien depuis je sais pas combien de temps tu vois donc autant te dire que niveau update on y est pas trop et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là à la PNL donc à la programmation neurolinguistique aux neurosciences au cerveau de manière générale en me disant juste bah c'est basique tu vois mais si tu comprends mieux comment réfléch réfléchit la personne en face de toi tu comprends mieux sa réflexion du coup tu peux mieux te vendre et donc c'est carrément comme ça que je suis rentré dans le dev perso à 20 ans en gros à baler des bouquins là-dessus à crash tester, euh, comme tu le sais, donc avec plus de 150 entretiens, toutes les techniques que je lisais juste pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et finir avec une core liste euh, de techniques qui fonctionnaient. Et donc, euh, à force de distiller ces conseils dans mon entourage, de voir que les gens étaient contents, ils me disaient ouais, « c'est génial, j'ai décroché un stage grâce à toi, etc. » Et bien en fait, euh, l'idée est venue à ce moment-là de proposer en école de commerce, moi-même j'avais été étudiante, pour justement bah, retransmettre finalement ces conseils-là et euh, que les autres élèves de la nouvelle génération fassent la différence en entretien. Et finalement, à force d'avoir des potes qui ont voulu venir dans mes amphis, tu vois, qui avaient besoin de ces conseils-là, je me suis dit, OK, il y a un truc qui est en train de se passer. Et je leur disais, mais les mecs, vous ne pouvez pas rentrer dans un amphi, tu vois, c'est pas un moulin, quoi, le truc. Et ils m'ont dit, bah, écoute, tu te démerdes, mais tu lances ta boîte. Et donc, c'est comme ça, en fait, que le projet a commencé à, à naître. Mais vraiment, l'entrepreneuriat, moi, ça m'est tombé dessus euh, vraiment du, pas du jour au lendemain, mais vraiment, ça m'est tombé dessus. En tout cas, je n'ai jamais décidé de, de lancer ma boîte. Euh, même si quand j'étais plus jeune, j'avais déjà créé mon premier journal à 10 ans. J'avais des carnets entiers remplis de dessins, de meubles, de bouteilles de parfum. Je voulais absolument être designer. C'était vraiment mon truc, tu wow. vois. Et ça, on l'a pas a vu encore sur ton Instagram. <rire> on va le voir un jour, j'espère. Il y a moyen, il ah. y a moyen. <rire> cool cool et, et du coup paradoxalement euh, t'aider les gens à, à, à trouver, euh, euh, trouver un job mais juste dis, si on peut s'arrêter un peu sur ça, toi-même tu sentais que euh, l'entrepreneuriat c'était un format qui te correspondait plus que le salariat franchement euh, J'avais enchaîné en fait, les CDD toute ma carrière jusque-là. Et ah. du jour où je me, suis rend... oh, je me suis fait recruter en CDI, qui était vraiment le truc qu'il fallait absolument, le graal, tu le vois graal. Ouais. Voilà, que tout le monde voulait, au <rire> bout de trois jours, je me rappellerai toujours, au bout de trois jours en CDI, c'était à une réunion où il y avait toute la boîte qui était en réunion sauf moi. Je ne sais plus ce qui s'était passé, mais j'étais tout seul dans le bureau. Et j'ai regardé comme ça autour de moi, je me suis dit, waouh, ça va être long. Je me suis dit, le i de infini, de indéterminé, tu vois, dans le contrat, il m'a fait flipper, mais genre d'un coup, tu vois. Et je me suis dit, OK, il va falloir que je me barre d'ici. Je ne sais pas comment, mais il va falloir que je me barre d'ici. Bon, ça a quand même duré deux ans et demi, finalement, ce contrat, parce que tu as le kiff de pouvoir se trouver un appart, de pouvoir partir en vacances, qui sont quand même clairement des trucs que je n'avais jamais eu en cinq ans avant, tu vois. Donc, c'était quand même cool de profiter un peu, entre guillemets, de ce, de ce format de contrat-là. Mais à la base, franchement, euh, non, j'ai tout de suite vu que. Euh, en fait, je me suis rendu compte en étant en CDI que ce que je kiffais, c'était le challenge du CDD. Parce qu'en CDD, tu dois toujours tout donner, en fait. Tu ne sais jamais s'ils vont te garder et tu ouais. dois toujours continuer des entretiens à côté. Et ce petit stress de je dois donner mon max, tu vois, pour, pour leur montrer que c'est eux qu'on tort s'ils ne gardent pas et qu'à côté, j'ai d'autres contrats avec d'autres boîtes, en fait, c'était un truc qui m'excitait en permanence. J'ai kiffé trop, tu vois, avoir ce challenge permanent. Et là, de me dire juste là, en fait, jusqu'à la fin de ta vie, potentiellement, ils te gardent dans la boîte. C'est un délire. Je me suis dit non, mais là <rire> est Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui euh, accordent, sans, sans forcément juger euh, leur valeur, hein, mais euh, qui euh, accordent beaucoup plus d'importance à la sécurité Qui se disent, oh, ok, moi j'ai envie de me lancer dans le coaching, mais euh, non, je ne suis pas prêt à quitter mon job parce que c'est la sécurité financière, etc. etc. Oui, bien sûr. Et moi, j'avais cette euh, « guillemets cette appréhension » aussi. Hein. donc Je ne suis pas partie tout de suite de ma boîte. En tout, euh, ça a pris neuf mois. Entre le moment mmh. où j'ai déposé… Enfin, j'ai créé la micro et, euh, et le moment où je suis partie, en toute transparence, je m'étais dit si j'arrive à mettre 10 000 euros de côté, je suis tranquille, euh, je pourrais retomber sur mes pattes. Quoi. Donc Une fois que j'avais mis cette somme de côté, ben, en fait, j'ai demandé euh, à partir et, et voilà, j'ai quitté mon CDI. D'abord, j'avais demandé un 4 5 donc J'avais demandé à avoir mes vendredis off. Et puis après, ça prenait trop de place dans le planning. Et j'ai dit non, mais là, les mecs, il faut que j'y aille, en fait. <rire> ouais. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans, dans ton profil, c'est que tu as ce côté très fougueux, très fonceur, très euh, j'y vais, j'ai pas peur. Mais en fait, tu n'es pas, pas folle, tu vois. Tu es aussi prudente, tu sais aussi te protéger. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler ça un peu rapidement de comment allier les deux et comment trouver l'équilibre entre les deux Ouais, bien sûr. Je pense qu'il faut être euh, hyper honnête avec soi-même. Euh, par rapport à ton style de vie tu vois il y a des gens je, je sais que moi j'ai des clientes ou même des amis le shopping c'est toute leur life tu vois ou si elles peuvent pas faire un long voyage par an euh, c'est pas possible mmh. tu vois donc sois honnête avec toi même regarde vraiment combien tu as besoin en fait et mets-toi à l'abri pour 6 à 12 mois j'ai envie de dire après mmh. le coaching l'avantage c'est que c'est une activité qui demande pas énormément en investissement au début moi j'avais payé quoi j'avais payé peut-être 500 euros pour un site internet tu vois j'avais mon compte insta franchement, avec 2-3 000 euros, normalement tu démarres tranquille, il n'y a pas besoin c'est pas du produit, on a la chance justement de ne pas avoir besoin d'un espace de stockage de ne pas avoir besoin d'un labo ou que sais-je ou, ou n'importe quoi qui prend juste mais déjà tellement de trésor dès le début tu as besoin d'acheter de local, enfin, franchement moi je bossais dans des hôtels, tu vois. donc les seuls trucs que je payais c'était les consoles de mes clients dans des superbes beaux bars d'hôtel et tout à Paris, mais c'était les seuls frais finalement que j'avais sur chaque coaching donc tu peux vraiment démarrer avec pas grand chose, mais juste ouais, être honnête avec soi-même et, et arriver comme ça à se dire, ok, de combien j'ai besoin de mettre de côté pour être sûr que ça me prenne pas d'espace mental ouais. parce que si après tu es drivé par tes finances, bah tu fais des choix pourris, tu commences à causer des clients pourris. Bref. <rire> tu vois ton, ton exemple là, c'est un petit truc, tu nous as balancé comme ça, mais ça c'est-à-dire il y a des gens qui se disent moi pour me lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que je quitte mon job, il faut que j'ai un bureau, etc. Par exemple là, payer un café à, à tes clients, et ta conso c'est quoi, 10-15 euros ouais, max pour un rendez-vous alors que si tu devais avoir ton bureau, ce serait 300, 400, 500 euros par mois en fait. Donc euh, au final, tu offres une meilleure expérience à ton client. Tu prends beaucoup moins de risques, tu es beaucoup plus flex et tu passes un bon temps. Et donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas genre prendre des grands risques forcément. Donc euh, ouais, vachement chouette. Euh, Est-ce que tu veux nous parler de tes premiers clients Comment ça s'est fait à, à combien tu as vendu Est-ce que tu veux nous, nous parler de, de tes offres <rire> de tes Ouais, carrément offres moi, je connais un peu les coulisses du coup, mais ouais. Alors, je sais pourquoi tu rigoles, parce que je vois les prix que je mettais à l'époque, mais mon Dieu, quand même. Bon, on a tous dû commencer quelque part. Bah Oui, bien donc, sûr. Euh, donc, du coup, bah, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée un jour en décembre 2018 euh, dans un atelier des folies web que tu connais bien. Mm -hmm. Un truc du genre comment créer son site web en deux heures. Tu vois, mm -hmm. vraiment le truc gratos pour entrepreneurs qui débutent. Mais... Ouais, c'est le plus important, c'est le plus important hein, c'est toi. C'est clair. Bon, Et tu crois, moi, hein, y crois à la promesse. Ouais, on ne se moque pas parce qu'il y a des gens vraiment qui y croient et moi, j'essaye d'éduquer, de leur dire avec douceur que ce n'est pas le plus important. Mais on est tous passés par là. Moi-même, je formais les gens à créer des sites WordPress. Donc, ce n'est pas de la vraie moquerie. Toi, tu étais sincère dans ta démarche. Tu croyais vraiment que c'était le plus important, moi aussi. Ok, donc je t'ai coupé, pardon. Euh, donc, comment ça s'est passé Tu as fait les folies web en 2018 et après c'est ça. Je fais cet atelier, c'est au Pavillon des Canaux à Paris, et j'adore le lieu en fait, coup de cœur pour le lieu. Et donc euh, à la fin du, de l'atelier, je vais voir, euh, je vais, je demande à parler à la responsable, et je lui dis bah comment on fait pour organiser un atelier chez vous Moi j'avais juste mes <rire> cours en école de commerce que je faisais, tu vois jusqu'à preuve du contraire. Et elle me dit bah, en fait ça dépend du sujet. Si on trouve le sujet cool, euh, on valide et tu viens. Je dis ah bon il n'y a rien à payer. Elle me dit non il y a rien à payer. Je dis ok trop cool. Et elle me dit bah c'est quoi ton pitch Et je lui dis bah trouver sa voie et décrocher le job de ses rêves. Elle me dit ah, ok j'aime bien. Je suis ok. Et du coup, elle me dit, bah, tu veux l'organiser quand Je dis, bah, dans trois semaines. Et donc, c'était le 19 janvier. On va toujours cette date 1901-2019. Et, euh, et du coup, elle me dit, bah, OK, tu as un site web, tu as des réseaux sociaux et je dis ouais ouais bien sûr euh, bien sûr ouais ouais bien sûr. un atelier tout. là c'est mon site web il est là déjà tu vois moi je suis juste venue pour voir comment ils expliquaient les trucs <rire> en fait je lis à la technique tu vois. <rire> pipo, pipo, pipo. j'avais juste un par contre j'avais vraiment le compte Instagram avec 200 pauvres followers à l'époque euh, donc vraiment pas de quoi briller et, euh, et ouais pas de site web mais en tout cas je de la dit pipote je lui dis non non mais c'est bon je dis, ça tombe bien je devais appeler mon web designer demain pour le presser un peu pour tout finaliser et tout et elle me dit ok bah génial bah, dès que tu es là tu nous l'envoies nous, on crée l'événement e sur Facebook et bim, bam, boum. Je me dis, OK, challenge, ma raison de vivre. Je kiffe, j'ai cinq jours pour développer un site web. Du coup, je trouve une agence à l'époque qui me le dé développe clairement en 2-2, donc qui me prend, ouais, je crois 500 euros pour ça. Et je suis trop contente, j'ai un site web, tu vois. Donc, euh, je me dis, waouh c'est cool, c'est le début de la gloire. Et euh, <rire> bien sûr, il ne se passe rien grâce à ce site web, mais au moins, j'ai de la Avec crédibilité. Tu avais ta carte de visite ou pas à l'époque Je n'avais pas encore la carte de visite. Ah C'est pour ça que c'est rien <rire> alors juste, juste cette organisatrice elle est allée voir ton site internet pour de vrai tu penses je sais pas mais c'était cool ouais. hein. c'est une belle vitrine franchement ouais. euh, tu vois c'était il servait pas à grand chose mais euh, avait... je crois qu'il y avait rien qui était cliquable <rire> <rire> oui et puis après quand je dis que ça sert à rien en fait c'est pas totalement vrai toi tu t'es senti mieux aussi peut-être plus légitime grâce à ce site bien, bien sûr bien okay, et okay. c'est vrai qu'on a quand même tous le réflexe de se dire un, si je tape sur Google qu'est-ce qui se passe quoi. Sûr, donc c'est toujours rassurant et donc je crée mon site et au bout de 3-4 jours, le truc est sold out. Elle m'avait dit Est-ce que tu veux le faire payant Je lui ai dit Bon, allez, what the fuck, on y va, 10, 10 balles l'entrée, tu vois. Et donc, je mets un prix vraiment comme ça. Et au bout de 4-5 jours, elle m'appelle, elle, elle me dit Hélène, ton truc, il est sold out. Je lui ai dit Pardon. Elle me dit ah Ouais, c'est bon, là, sur Bright, les 200 places, elles sont parties. Et c'est mes premiers 200 euros, tu vois. Moi, j'hallucine total. Wow. Je me suis dit Attends, il y a des gens qui ne me connaissent pas, ils ont payé 10 euros pour me voir. Pour moi, c'était déjà un truc de ouf, tu vois, c'était la consécration. Ah, okay. Et je me dis, ok, trop cool. Elle me dit, bah, tu veux, on fait une liste d'attente. Je dis, bah, à bah, on fait une liste d'attente, tu vois. Et finalement, c'est devenu mes premiers clients, la liste d'attente. Parce qu'ils m'ont dit, bah, en fait, s'il n'y a personne qui se désiste pour l'atelier, nous, on veut vraiment travailler avec toi. Et donc, euh, go, quoi. Et donc, c'est devenu mes premiers clients. Je me rappelle, il y en avait qui étaient à Lille, il y en avait qui étaient dans le sud de la France, qui ne pouvaient pas venir à l'atelier. Il y en a même qui étaient prêts à prendre des trains pour venir à l'atelier. Non, mais c'était du délire. Là, franchement, je me suis dit, là, ça part en cacahuète totale, le truc. Voilà. <rire> mais du coup je sens qu'il y a une vraie demande du marché je sens que ouais. les gens c'est vraiment quelque chose qui leur parle et qu'il y a vraiment trop de gens qui sont, bah, sont perdus dans leur carrière et qui n'arrivent plus à trouver en tout cas de motivation à, à se lever le matin et, euh, et donc voilà les premiers clients ont commencé comme ça je crois que c'était 30 euros de l'heure que je demandais à l'époque en séance donc je facturais à l'heure euh, puis après ça augmenté à 55 j'avais l'impression de les escroquer comme je ne sais pas quoi à 55 je oh là là c'est beaucoup tu, trop d'argent tu prenais les paiements en espèces ou pas Bien sûr. Ah ça c'est pas horrible de prendre de <rire> l'argent en espèces, c'est le pire truc. Ah j'ai les rares fois où je te l'ai fait. j'ai… Bref. Le pire c'est dans les enveloppes. T'as vraiment l'impression de faire un truc genre dans un bar d'hôtel, dans un bar d'hôtel avec une enveloppe. Je te jure t'es pas bien, t'es pas bien. Tu sais pas s'il y a de la coke dedans. Tu sais, tu sais pas. Franchement c'est chelou comme ambiance. Ah ouais, ça je l'ai pas vécu. Cool. Et du coup comment, euh, du coup ces premiers clients c'était donc vraiment littéralement les gens dans la liste d'attente, à qui t'as que t'as recontacté après, c'est ça? que j'ai recontacté après, enfin, en fait, qui m'ont dit, bah, c'est sûr que là, il n'y aura pas assez de désistement vu la taille de la liste d'attente, donc vas-y, on commence à bosser ensemble. Et donc, moi, au début, j'avais vraiment créé, enfin euh, je faisais des séances de coaching sans jamais avoir pris de, de formation sur quoi que ce soit. J'essayais juste de, euh, de rassembler tout ce que j'avais pu lire et apprendre et qui m'avait servi à moi-même dans des séances où j'aidais les gens. C'était vraiment plus du consulting à l'époque, ouais. en fait. Euh, et puis finalement, bah, à force de, de regarder du contenu, de me former, etc., bah, c'est plus aller sur du coaching, mais à la base, c'était juste des conseils, en fait. Mais du coup, euh, juste que je comprenne bien, euh, ces gens-là, te contactaient pour te demander, est-ce que tu peux les aider en individuel ou c'est toi qui as fait cette démarche-là euh, Je pense que j'ai inventé ma technique au moment de l'appel. <rire> Je okay, pense que okay. j'ai créé l'offre sur le coup, tu vois. Je leur ai dit, en gros, bah, de quoi vous avez besoin Ils m'ont dit, bah, là, il faut qu'on fasse des séances ensemble. Moi, j'avais que des référentiels en mode psy, hypnose et tout, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, je vais fonctionner comme okay. eux, je vais le faire à la séance et puis on verra bien en fait. Ok, cool. Et du coup, ça, je ne sais pas, tu as fait tes premières centaines d'euros, du coup. Euh, C'était ouais. quoi la suite On est en 2019 Yes, tout à fait. On est en janvier 2019, donc premier... premier euh, euh, premier atelier, euh, après au mois de, sept... de mois de début mars, je vois que j'ai fait autant en février de chiffre d'affaires que de salaire euh, dans, mon, dans mon job. Donc là déjà, ça commence un peu à voilà, cogiter. Et puis euh, ouais au mois de mai, je vois que ça prend vraiment trop de place. Et c'est là où je demande le 4-5 pour avoir non seulement mes soirées, parce qu'en gros, je sortais du taf à 18h, j'enchaînais les coachings de 18h à 22h. Et après, j'avais le samedi de 10h à 14h. Wow. Ouais. Et ça pendant neuf mois. donc. Euh... Tu vois, quand j'entends des gens qui me disent Ah, oh, c'est un peu. Euh, je dois mettre ma vie pr perso, privée entre parenthèses et tout, bah ouais, mais franchement, s'il si fallait que je leur fasse, je leur ferais mille fois. Quoi. Bah oui, oui, à un moment donné, euh, quoi. Je veux dire les. Autant il y a le mythe de tu peux réussir du jour au lendemain et puis il y a le mythe de il euh, y a aussi le truc contraire où faut sacrifier ta vie euh, de 7h à 23h tout le temps. En fait non, on peut euh, développer de manière sereine euh, son business et après c'est toi qui l'as choisi, tu l'as pas su. ça ne t'a forcé quoi. Ouais. Et je pense que tu étais en burn out quand tu fais des actions qui t'inspirent pas mais en fait moi j'avais plus d'énergie à 22 heures qu'à 18h. Parce que jusqu'à 18 h je faisais un truc qui ne m'inspirait pas. J'arrivais en coaching, j'étais remontée, mais à wow. bloc, je pouvais aller danser, je pouvais aller faire du sport après, en fait, tu vois, à 22 h ah ouais, Tellement, j'étais en kiff et je me disais, waouh, je suis exactement là où je suis censée être en fait. Mais ce sentiment wow. d'alignement, il est pff, incroyable. Et du coup, tu fais combien de chiffre d'affaires durant toute l'année 2019 tu Du coup, en 2019, je fais 17 000 euros en tout. OK, OK. Et en du sachant coup, que ouais, je suis à 100% à partir du mois d'octobre. Donc euh, ouais. Ok. Et du coup, comment tu as pris cette décision Là, étais, euh, tu tu l'as prise quand cette décision De partir euh, Ouais, tu es passée en 4-5e Je suis passé au 4-5e en mai et je suis officiellement partie. J'ai dit que je partais en août. Enfin, euh, j'ai annoncé que je voulais partir en août okay. pour partir début octobre. OK. Et donc, tu as attendu que euh, tu de gagner tes premiers 1000, 2000 3000 ah. euros avant de quitter Ouais, non, c'était vraiment mettre dix mille balles de côté, euh, ah oui, de voir que, en fait, je fallait au les deux conditions, c'était mettre 10 mille euros de côté et gagner au moins autant que si je continue à travailler en CDI. Okay. Je me suis dit là, mathématiquement, vu qu'à la base, je facturais encore à l'heure, mathématiquement, ouais. si tu as beaucoup plus d'heures, bah, tu auras beaucoup plus de sous. Voilà, C'était ça clair. le calcul à l'époque. Donc Je me suis dit, bah, vu que là, on est à l'équilibre au niveau du chiffre d'affaires versus salaire, du voilà, coup maintenant tu vas exploser ton emploi ton planning avec juste du temps pour ça, bah, ça peut que exploser, quoi. Donc euh, voilà, ouais, c'est ça le calcul et, à l'époque. Et encore une fois, c'est ce que je disais, c'est ce qui est impressionnant dans ton profil, c'est que tu es, es très aventurière, mais tu aussi euh, tu réfléchis, quoi. Tout simplement, tu réfléchis <rire> et ça c'est top. Du coup, tu te mets à, à plein temps et, et à partir de quand tu commences à vendre des programmes complets entre guillemets plutôt que du coaching à l'heure. Yes. Euh, bah, du coup, pour moi, j'ai eu un séminaire qui a été vraiment euh, bah, life changing en octobre, en octobre, en août, qui était à Malaga avec euh, David Laroche. Et mmh. en fait, lui, c'est le premier switch où déjà, je comprends qu'il ne faut plus vendre à l'heure, mais qu'il faut vendre des offres. Ah, ça, mmh. c'est un truc. Hein, on l'a tous connu, ce switch. <rire> pour ceux qui ne l'ont pas connu encore, faites le. <rire> mais du coup, je me dis ah oui, en fait, euh, OK, en fait, il faut ne faut, faut plus faire ça. quoi. Ouais. Et là, je me rappelle, les premières offres, elles, elles coûtent 780 euros. Euh, pour euh, six mois, je crois, non, illimité même à l'époque, illimité Exactement. à 780 euros. Donc, tu meurs, tu as payé 780 euros. Tu vois le truc Genre, voilà. Oui, en fait, c'était tu disais euh, soit tu obtiens le résultat, soit je t'accompagne jusqu'à… C'est ça. Ok. Ce qui en soi est une offre irrésistible. Après, euh, pour toi, c'est quand même… Euh, voilà, mais par, par contre, ça t'a permis de te lancer avec assurance, quoi. Exactement. Et pendant tout le mois de septembre, je vois que je close des deals à 780 euros limite tous les jours, tu vois. Et genre, je tombe de ma chaise à chaque fois, et va me dire wow, « Waouh, mais comment ça les gens, ils sont prêts à mettre autant sur moi ?» tu vois. Donc ouais. là, vraiment, ça, ça soigne vraiment ton syndrome de l'imposteur. Et, euh, et comment et tu les coup... trouves, ces premiers clients, pardon Instagram. Ok. Tu veux nous en dire un peu plus sur comment tu procèdes sur Instagram Je sais que durant un sommet, tu as fait euh, euh, toute une présentation sur ça, mais les grandes lignes, euh, euh, comment tu trouves tes clients sur Instagram Ouais, bah personnellement j'ai toujours essayé d'être au maximum, euh, enfin, d'instaurer en tout cas un maximum de proximité avec les followers, de vraiment pas les considérer comme des personnes qui sont euh, voilà un follower, un anonyme, etc. Mais vraiment construire le dialogue avec eux. Euh, donc encore régulièrement, on, on leur envoie des MP, on les contacte, on leur propose à chaque fois les événements et tout, parce qu'on sait qu'avec l'algorithme, les stories ne mmh. sortent pas toujours, les posts ne sortent pas toujours. Et donc, on essaie vraiment en tout cas d'avoir ce dialogue avec eux pour justement bah, pouvoir leur proposer le produit dont ils ont besoin si on sent que ça peut être le bon moment pour eux. Mais euh, je pense que voilà, on est d'accord sur ce truc-là de la vente pédagogique et d'essayer en tout cas d'être toujours au plus près des gens pour leur dire, bah, soit je suis la bonne personne pour t'apporter la solution, soit mmh. j'ai peut-être dans mon réseau quelqu'un qui peut t'aider, mais d'avoir vraiment ce sentiment de proximité. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Euh, par rapport peut-être à certains de mes concurrents. Euh, et la deuxième grosse différence, je pense, c'est parce que je suis arrivée à un moment dans le dev perso où tous les comptes Instagram, en gros, tu avais deux catégories. Tu avais soit les trucs hyper allumés où tu as l'impression qu'il faut fumer un ski, pour comprendre de quoi ils parlent, tu vois, avec des images hyper holographiques et tout machin. Et euh, soit des trucs un peu girls power, mais trop empowerment et tout machin. Et il n'y avait rien au milieu, tu vois. Et moi, je me suis dit, bah moi, je vais parler à des gens un peu comme moi, tu vois, qui ont fait des écoles de commerce, qui s'intéressent un peu au dev perso, qui n'ont pas forcément le bon wording et tout, ouais. mais qui en tout cas sentent qu'il y a un bug dans leur vie et qui veulent le, le, le soigner. Donc euh, le but, il a été vraiment de rendre finalement le dev perso accessible, tu vois, démocratiser un peu le truc et leur montrer bah ouais, c'est pas un truc allumé, t'as pas besoin de partir faire un vipassana pendant 10 jours ou je sais pas quoi, ou une retraite de yoga pour comprendre de quoi je vais te parler et viens avec moi, ça va bien se passer, quoi. Donc je pense qu'avec ces deux trucs-là, c'est ça qui a fait que, que le compte a, a bien pris et que ça m'a permis d'avoir clairement mes premiers clients. Ok, bah. Pour en savoir plus, mieux aller sur le compte Instagram d'Hélène. Ce qu'on retient, ce que je retiens, c'est vraiment le fait que ça, c'est une fausse conception que les gens ont. C'est tu joues à l'influenceur, tu publies des photos, les gens ils viennent. Est-ce que je peux travailler avec toi Non, toi, tu es allé aussi chercher les gens, tu es allé discuter avec les gens. Es pas, tu t'es pas prise pour une star, tous les gens vont venir vers moi. Quoi. Ça, c'était quand même important. Hein. Tu. Je me trompe c'est à peu près ça. Ouais. Okay. Donc, ton nouveau compte, c'est LeaderChick Underscore Coaching, c'est ça Yes, tout okay. à fait. Euh, on en parlera un peu après de cette transition parce que là, on est, ne va pas entrer dans tous les détails, mais on est qu'au début de l'histoire, j'ai envie de dire. Euh, Parle-nous de 2020, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as, as vraiment réussi à décoller une fois que tu as arrêté ton job en fait Yes, donc 2020, euh, bah, les trois premiers mois, je vois que j'arrive à faire 3-4 000 euros en récurrent. Donc, je me dis bon, c'est cool, mais je pense qu'on peut mettre un petit coup d'accélérateur. Hein. Euh, voilà, je sentais que toute seule, ça allait être compliqué en tout cas de, de continuer. Et puis, j'avais vu l'effet aussi du séminaire de David. Bon, je ne pouvais clairement pas m'offrir ses services, mais en tout cas, <rire> un peu cher, euh, mais en tout cas, je sentais que ça me faisait du bien d'avoir ce genre d'environnement et que ça me boostait. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me chercher bah, justement un coach business. Euh, C'était au moment du premier confinement. En fait, j'ai vraiment vu l'opportunité euh, arriver. Les gens commençaient à repenser leur carrière. Je recevais énormément de coups de fil, etc. Et je me suis dit OK, c'est vraiment le moment où il faut que j'arrive à dépoter, à mieux me structurer, parce que sinon, je sentais vraiment que j'allais me cramer. Bon, c'est quand même ce qui s'est produit. Mais en attendant, je me suis dit, ça aurait pu être bien pire si je t'avais pas rencontré à ce moment-là, Lingen Donc, merci encore pour ça. Euh, j'ai senti vraiment qu'il fallait que je me sois structurée, que j'ai quelqu'un qui avait déjà fait le chemin à ma place, qui puisse me guider tout simplement dans cette voie-là. Sinon, j'allais continuer en gros à faire un peu de l'impro et si j'ai un peu de chance ça fonctionne tu vois mais ça va être encore un peu trop du marketing de l'espoir quoi <rire> et donc euh... <rire> Là, je kiffe tes punchlines ok <rire> et du coup tu as commencé à des offres à quatre chiffres Yes, ah, exactement. Donc les 700 euros étaient. En gros, je les augmentais tous les un mois et demi, deux mois, je crois, mes offres, d'exploser que je 3-4 personnes. Euh, je me rappelle, à chaque tu me disais, on en a à combien là Ah ouais, je ne suivais plus. J'étais là en mode, attends, on a, on a doublé les ventes, mais on a aussi doublé les tarif, non On a quadruplé en fait. D'accord. C'est ça. Et du coup, donc, 2020, euh... tu as fait quoi comme chiffre d'affaires, si tu as envie d'en parler ou si Ouais, tu... bien sûr. Ouais. Du coup, 2020, on était à 100 000 euros. Donc c'était la première fois que je faisais bah, les six chiffres. Et, euh, et ouais, Clairement, je pense que c'est l'année qui m'a permis de changer d'un point de vue mindset, grâce à toutes les séances qu'on a pu faire, de réaliser que je pouvais, d'une, gagner de l'argent, de deux, avoir des clients avec qui je kiffais, de trois, me permettre aussi de créer des nouvelles offres, puisque que c'est la chi qui est arrivée du coup au mois de juillet. Donc, j'ai profité du premier confinement pour lancer aussi cette nouvelle offre-là, plus orientée dev perso que reconversion. Et tout ça, ça m'a permis de gagner énormément confiance en moi, de... Bah, juste de croire en ton aptitude en fait à, à, à générer de l'argent, à générer du business et à dire juste, je sais que demain même si tout s'arrête, je sais que je peux le refaire en fait. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est hyper important de ne pas te dire à chaque fois juste j'ai eu de la chance et maintenant si ça se reproduit plus comment je vais faire. Mais juste avoir cette confiance de se dire si je dois le dupliquer le modèle je sais comment faire et du coup j'ai confiance et du coup je me challenge à sortir des nouveaux trucs et c'est ce qui s'est passé il y a trois semaines en me disant juste bah, on crache tout et on repart de zéro. Et bien sûr que c'est challenging, c'est des montagnes russes mais je sentais que c'était le bon moment pour le faire et... Et je pense que sans cette confiance-là que j'ai eue en 2020, je n'aurais pas pu le faire aujourd'hui. Ok, cool. Alors, on va en parler de ça euh, un peu juste après. Mais est-ce que tu pourrais nous donner deux, trois points qui ont expliqué cette croissance où tu es passé quoi, de 17 000 en 2019 à 100 000 en, en 2020 euh, Donc, de ce que je comprends, hein, euh, changement d'offre. Donc, tu ne travailles pas forcément plus, mais tu vends à ta juste valeur ou, ou, ou du moins ça se rapproche ça c'est un yes. élément euh, qu'est-ce qui change au niveau mindset pour passer euh, de 17 000 à 100 000 euh, ben déjà de côtoyer des gens qui font ce genre de chiffres dont toi y compris, euh, d'autres entrepreneurs aussi dans le groupe à l'époque euh, de Mission Passion. Enfin voilà, en tout cas, d'avoir un réseau qui te montre que c'est possible. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est, surtout quand on est dans une famille où l'argent n'est pas forcément bien vu, où il n'y a pas de gens qui parlent ouvertement de l'argent, où c'est ouais. presque un sujet tabou et tout, c'est un peu compliqué. Donc là, de se retrouver au moins euh, régulièrement avec des gens qui ont ces, ces mêmes standards finalement que toi tu essayes d'atteindre, bah, forcément que ça te booste énormément d'un point de vue mindset et tu te dis que c'est possible en fait. Et donc euh, après, ça s'est fait assez naturellement. Il y a eu quand même le le lancement de Leader qui était mon premier accompagnement de groupe donc ouais. de pas chercher à que coacher en individuel mais forcément à lancer un programme de groupe c'est pas à toi que je vais l'apprendre du coup ça a été aussi un gros gros switch ouais. euh, parce que du coup Leader fonctionne par promotion il mm. euh, y en a eu trois du coup sur 2020 euh, et puis euh, et puis lancement aussi de tout ce qui était plus la partie coaching business pour des entrepreneuses qui veulent se lancer qui sont au tout début de leur aventure euh, où là aussi du coup bah moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, à accompagner d'autres femmes à faire le même switch que moi j'avais fait et donc euh, Finalement, tout ça, mis bout à bout, euh, ça, on est arrivé à 100 000. <rire> et, euh, et, euh, parce que ça paraît facile, parce qu'en fait, tu avais déjà les ingrédients. Au niveau marketing et, et appel de vente, tu t'es amélioré, mais il n'y a pas eu de grands changements ou tu, tu pourrais nous donner un insight pour aider ceux qui nous regardent euh, Au niveau closing, euh, moi, j'ai toujours closé en deux calls. Euh, ça, ça n'a pas évolué. Après, je pense que ce qui fait la différence, c'est… On en avait parlé plusieurs fois, Lingen, je me rappelle, mais c'est même de balancer les noms de tes concurrents et de dire en fait à, à tes prospects, bah, en fait, allez les voir, quoi. Moi, vraiment, je veux que si tu me choisisses, moi, tu sois convaincu qu'il n'y a mmh. pas mieux, en fait. Donc, franchement, fais le tour de la popote, va voir mmh. tous les, toute la place de Paris, là. Et puis, quand tu as fait ton tour, tu reviens, tu vois. Mais euh, offrir énormément de valeur à ses prospects. Euh, oh, enfin, essayer en tout cas de les aider à prendre la meilleure décision possible je pense que quand ils sentent que c'est sincère et que vraiment tu n'as surtout pas envie de bosser avec quelqu'un qui n'est pas motivé mmh. bah, au final c'est là où tu attires les bonnes personnes à toi et je pense que c'est ouais, dans cette démarche-là que j'ai toujours fait mes closings et je pense que c'est ça qui m'a apporté chance là-dessus Cool. Et puis ça, ça a été aussi possible parce que tu étais plus dans un mindset de rareté comme il y avait ouais. beaucoup de, de prospects. Parce que tu bossais, hein, que les gens ne euh, se disent pas, Hélène, <rire> fais un selfie en story et les gens viennent. Non, c est, c est vraiment, ça ne s'est vraiment pas fait comme ça. Moi, j'ai vu Hélène bosser et c'est ça qui a expliqué ton succès. Mais c'est aussi bah, l'abondance de prospects qui t'a donné confiance et ça, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que même si on est débutant d'être vraiment dans cette confiance le plus tôt possible plutôt que oh, j'ai un appel il faut absolument que je close quoi ok ouais. euh, Hélène bah, parlons de leadership maintenant cette nouvelle histoire que, que tu es en train d'écrire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que leadership leadership pourquoi tu es passé à leadership maintenant à, à plein temps yes euh, déjà, la naissance de leadership donc c'était en juillet 2020 euh, ce qui se passait, c'est que j'avais plein de clientes qui me disaient bah, écoute, Hélène, c'est génial, grâce à toi, j'ai décroché le job de mes rêves. Mais en fait, dès que j'ai un client ou un collègue masculin en réunion, j'arrive toujours pas à lever la main. Euh, j'arrive toujours pas à avoir cette discussion avec mon boss pour négocier une augmentation. J'arrive toujours pas. À... Bref, il y vraiment ce truc, en tout cas, autour de, de la confiance en elle-même et, et vraiment d'arriver à prendre leur place, en fait, pleinement. Euh, qui, qui, qui ressortaient. Et donc là, je me suis, euh, bah, je me suis acheté des formations euh, sur leadership. J'ai tout avalé en trois jours, pendant un week-end du 1er ou du 8 mai, je ne sais plus, mmh. l'an dernier, là, pendant le confinement Et du coup, j'ai créé l'offre. J'ai créé l'offre en me disant, on verra bien. Et finalement, elle bah, a trouvé preneur. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que mh, sur Lidlertic, à chaque fois, je dis que c'est mon accompagnement Netflix parce que je ne sais jamais ce qui va se passer en séance. Il mmh. y en a dit, j'ai largué mon mec, je me suis récompensé avec mon père, j'ai euh, <rire> dit fuck à mon boss. Je suis là, genre, ouh, putain, il se passe des trucs de dingue. <rire> Donc, euh, <rire> et, et vraiment, je suis devenue addict en fait, à ces transformations que je que pas à mes clientes. Et je me rendais compte que sur mon offre en reconversion, finalement, j'étais frustrée de ne pas pouvoir leur apporter plus. C'est ce, ce, ce truc de, bah oui, mais elle a signé pour un accompagnement reconversion je vais pas lui parler d'estime d'elle-même tu vois genre ah. sinon on va perdre du temps sur d'autres trucs et tout machin et donc je me suis dit j'en ai marre en fait de devoir faire un choix entre dev perso et reconversion si on mettait les deux ensemble et que juste on crée un accompagnement pour aider les femmes qui sont ambitieuses à aller plus vite et plus efficacement vers les objectifs qui ont du sens pour elles qu'ils soient pro ou perso ces objectifs tu vois sans aucun jugement bah finalement c'est là où je sentirais que je peux être la plus utile et donc ça a été un switch qui m'a pris quand même trois mois de réflexion donc là ça faisait depuis en gros euh, mars que je closais plus tu vois pour te dire et je me suis dit c'est intéressant, tu vois. Genre, dès que tu as un call pour de la reconversion, tu freines un peu des cas de fer. Euh, mmh. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait J'avais la chance de ne pas avoir de stress financier, donc ça me permettait vraiment de prendre les décisions en mode, tu vois, genre, je, je prends un max de recul et j'essaye de voir comment je, je vis le truc. Mais je me suis dit, ok, là, il y a, a l'univers qui t'envoie des signes, il va falloir quand même que tu commences à les analyser. Qu'est-ce qui mmh. fait que tu balises à chaque fois que tu as un call pour que le un client sur de la reconversion, tu vois mmh. Et donc, je me suis vraiment rendu compte que c'était sur Leadership, que encore une fois, j'avais un max d'impact, que c'était là-dessus, où au maximum. Et je me suis dit, bah, en gros, avec avec Brice, donc avec notre avocat, on a on a échangé. Et je, mais il m'a dit, bah franchement, vendre my job à faire, ça aurait pas de sens, parce que c'est tellement lié à toi que franchement, si on en récupère 20 plaques, c'est le bout du monde. Euh, le passer à quelqu'un d'autre, tu aurait une période de transition de six mois. Je n'étais pas prête à attendre non plus. Et il m'a dit, bah du coup, faut tuer le bébé. Donc euh, du coup, bah c'est pour ça qu'on a tué my job à faire euh, et que du coup, maintenant, on communique exclusivement sur sur Leader euh, donc l'entité sociale s'appelle toujours faire, on n'a pas changé de nom mais en tout cas au niveau communication faire était trop connoté reconversion et donc il fallait changer le naming, là je suis en train de, de réfléchir à soit un nouveau média, potentiellement un podcast, euh, soit, partir sur, soit rester sur Instagram mais euh, avec une nouvelle charte graphique. Voilà, c'est des choses qui sont encore un peu en process de, de réflexion. Je sais clairement que c'est de l'ordre du détail et que ce n'est pas ça qui fera la diff. Mais en attendant, c'était important pour moi déjà de, de l'annoncer à des clients. Et donc, ça fait trois mois que je commençais à en parler, voir comment même mon mmh. corps réagissait quand j'en parlais, que je disais genre, c'est fini, my job à faire. Et quand je sentais que c'était à chaque fois finalement une forme de soulagement, je me suis dit OK, c'est le bon moment d'y aller. Et c'est génial, tu vois, genre j'ai adoré euh, faire ma job à faire. C'était clairement mon premier bébé, mais la base de l'entrepreneuriat, c'est d'arriver à faire évoluer. Tu vois, tu t'appelles plus solopreneur non plus. Et je pense qu'il y a tous un moment où on sent que le switch est, est à faire. Ouais. C'est vraiment courageux de ta part parce que non seulement la plupart des gens, et bon, on n'est pas en train de juger, c'est juste un fait, mais la plupart des gens qui veulent quitter leur job pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ne le font pas. Toi, tu as eu le courage de le faire, ça marchait, hein, parce que tu pourrais faire des millions avec euh, My Job à ça. faire, mais tu as décidé de t'écouter et. Euh... Combien d'entrepreneurs ne s'écoutent pas et sont victimes de leur propre succès Parce que ça marche, j'aime les pépettes, j'aime tout ce que ça rapporte. Du coup, je continue, je continue, je continue. Mais en fait, ils sont complètement désalignés. Donc, ouais, moi, j'ai vraiment envie de t'applaudir pour ça, Hélène. Parlons un peu de, de leadership. Peut-être que parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui seraient intéressés pour travailler avec toi en, dans les grandes lignes. À, à quel point euh, quel problème, quel, quel problème ça répond, quel bénéfice tu quel résultat tu apportes et un peu comment ça se passe. Yes, tout à fait. Donc, leadership, c'est un accompagnement qui est en groupe, où il peut y avoir aussi en option des séances individuelles avec moi, mais sinon, la base du truc, c'est trois mois en groupe, 12 leaders class avec des filles qui sont aussi ambitieuses les unes que les autres, et ça, c'est vraiment cool. Il y a une super entente avec un groupe WhatsApp où elles se partagent énormément de choses. Et les trois gros piliers de l'accompagnement, ça va être tout simplement bah, booster ton leadership relationnel. Donc là, on va beaucoup travailler tout ce qui est gestion de conflits, arriver à poser le cadre, arriver à bien communiquer, arriver à vraiment avoir des outils finalement pour vraiment optimiser sa communication et devenir inspirante, ce qui peut être le cas quand es Manager ou entrepreneur, c'est des choses qui sont hyper intéressantes à avoir en gros dans sa petite boîte à outils. Mmh. Euh, arriver aussi à calmer la cocotte minute là quand il y a de, des imprévus et qu'on sent qu'il y a le cerveau qui s'emballe et qu'on n'arrive plus à avoir du jus de cerveau et arriver vraiment à sentir en maîtrise en fait quand justement. Il euh, y a des situations comme ça qui arrivent, là encore, que tu sois manager, même maman ou, euh, ou entrepreneuse, c'est des trucs qui peuvent être euh, juste euh, qui... life-changing si tu arrives à, à le contrôler, ce thermostat euh, là-haut. Et puis, troisième point, bah, c'est booster ton estime et ta confiance en toi parce que forcément, si tu penses que tu n'as pas de valeur, ça va être compliqué de la proposer aux autres. Et le but, c'est vraiment d'arriver à révéler tout ton potentiel là-dessus en mettant de, de côté le regard des autres qui peut être euh, paralysant. Et donc, d'arriver comme ça à faire le trip dans tes croyances limitantes pour que vraiment tu te sentes à l'aise avec tes projets et que tu arrives vraiment à réaliser les objectifs qui ont du sens pour toi en fait. Waouh, génial. Du coup, si les gens veulent en savoir plus, je mettrai un lien vers… Euh, ta as, as une page de présentation ou ton Instagram, comment ça marche Yes, soit Instagram, donc leaderchick underscore coaching ou alors myjobfr.fr. On n'a pas encore changé le nom de domaine, okay. mais du coup, euh, ouais. Je mettrai est, le, Je mettrai le lien en, en description. Euh, Hélène, merci pour tout ce que tu nous as partagé déjà, c'était énorme. Est-ce que tu as un dernier insight, euh, une astuce un, quelque chose que tu as envie de communiquer aux gens qui pourraient les aider, euh, les coachs plutôt débutants qui veulent développer leur, leur business, qu'est-ce que tu leur dirais ouais je pense que, alors après, c'est peut-être biaisé parce que forcément, au début, tu as un stress un peu financier. Euh, mais en tout cas, ce que je... Ce que je perçoit après maintenant deux ans et demi, euh, c'est vraiment qu'à chaque fois que tu t'écoutes, à chaque fois que tu fois que es en connexion avec ton, ton corps, tes réactions, c'est là où tu prends les meilleures décisions, quand tu te connectes à ton intuition, euh, tu sais déjà ce qui est bon pour toi en fait, tu vois genre là j'organise mon premier séminaire en septembre et ça fait depuis septembre dernier qu'il est dans un putain de doc world dans mon ordi <rire> à dormir là et en fait il y a un moment là, où c'était au mois de juin où je, je me baladais euh, au bord de la mer et je me suis dit putain mais j'en ai marre en fait de ce putain de Covid, en fait j'ai juste envie de le lancer mon séminaire et c'est pas le Covid qui va me bloquer tu vois ouais. et vraiment d'avoir des espèces de rage à l'intérieur tu vois de dire en fait j'ai un niveau d'inspiration là et donc si la prise de risque elle est là et ben en fait l'inspiration va combler le delta tu vois et donc je m'en fous de perdre de la thune dans l'histoire je veux réaliser ce projet je veux me dire que j'ai réalisé mon premier séminaire en 2021 il n'y a rien ni personne qui peut m'empêcher de le faire et quand tu sens vraiment comme pour leadership tu vois, en fait, c'est là, c'est le moment de, de lancer ce truc, de ah. faire ce switch et vraiment être, être en connexion comme ça avec ce qui, est, ce qui est important pour toi. Tu peux faire de la méditation, de la visualisation, peu importe, mais je pense que le corps est vraiment là pour nous aider et, et des fois, on est trop dans le mental à chercher l'optimisation, comment je peux faire plus de marge, etc. Mais ça, c'est du bullshit en fait. Ce qui compte vraiment, c'est comment toi, tu vis les choses et, et comment ça résonne pour toi parce que c'est là où le cash il va arriver. Tant que tu n'es pas aligné, tant que tu te forces à suivre les ambitions d'une autre personne ou approcher des valeurs d'une autre personne dans ta life, c'est la meilleure manière de te désaligner et de gagner juste en perdition, Tu vois, de plus savoir où est-ce que tu en es par rapport à ta vision, par rapport à ce que tu t as envie de faire. Et c'est juste ça qui va, te, qui va te, te perdre en fait. Donc vraiment, reconnecte-toi à ce qui est important pour toi. Regarde dans les moments de coaching où est-ce que tu kiffes le plus, avec quel type de client affine au maximum tes offres là-dessus, affine au maximum ta sélection de de prospects d'avatar faut vraiment que ce soit hyper au clair pour toi et c'est là où tu vas t'éclater et faire des trucs de ouf quoi et le chiffre va suivre donc waouh wow. euh, bah écoute <rire> hyper inspirant merci beaucoup Hélène d'avoir pris le temps de partager tous les coulisses on est sûr que quoi je suis sûr que ça va aider plein plein plein de coachs qui nous regardent et qui nous écoutent euh, merci à toi on met le lien encore une fois hein, si vous voulez euh, retrouver Hélène allez-y euh, Hélène, bonne continuation. C'était un, vraiment un plaisir de t'avoir accompagné. Je suis très fier de, de tout ce que tu as accompli et hâte de voir la suite. Euh, J'ai aucun doute sur sur le succès à venir. Euh, et puis bah merci à toi et je te dis à très bientôt. Merci Lingane. salut. Ciao, <rire> ciao.